Là, c'est bien. Non, c'est naze. on dirait une. Non, non, non, c'est naze. On a l'impression de sonder l'âme humaine, descend dans un, dans un torrent de, de chaleur et à la fois de cette chaleur tragique qui nous habite tous. J'allais dire ça, pareil. Hein. Ouais, moi, ouais. j'allais dire que c'est naze. Ah non, c'est bien. Je peux pas exposer ça. Oui il me parle, il me parle. Il me parle ce point. Ah il se passe un truc hein un, un, un, un. Oui il se passe que c'est naze. Il me fait froid, il me fait froid partout. C est, c est, c est, et C'est la fenêtre qui est ouverte. Tu crois Oui. C'est naze. Salut les gars. Oh, moi j'aime bien. Oui, moi aussi. Moi aussi, c'est puissant, c'est pas... ouais. J'ai tout mis, moi, là, je, je peux pas. Euh... C'est frais, c'est à la fois frais, c'est. C'est frais, c'est contemporain, c'est. C'est actuel. C'est actuel. C'est actuel. Actuel. actuel. Voilà, c'est ça, c'est actuel. actuel elle, elle, elle, elle.